Bonjour. Motivation matinale. Quand vous allez commencer à monter, comme je vous dis chaque jour, que vous allez monter là. Mm -hmm. Sur le chemin vers le haut, vous aurez des decepticons. Vous aurez des exticons. Vous aurez.. Euh, en fait, tous ceux qui m'ont l'outil contre ça, ils seront là. Mm -hmm. <rire> ah, ah, ah. Parfois, vous croyez que vous avez vu de toutes les couleurs. Jusqu'à ce qu'une autre couleur apparaisse. Tu dis que, mais on a mélangé le bleu avec le rouge, le vert, le violet et l'orange pour que ça donne la couleur-ci. Parce qu'on ne connaît pas comment te donner le nom. Je ne connais pas la couleur cela, je ne sais pas. I don't, I don't understand. I don't understand. Très Souvent, quand vous allez commencer à monter, vous m'écoutez depuis un certain temps. Voilà. On est déjà habitué à ce que depuis six ans là, tu es dans la même maison, dans le même quartier. Mm -hmm. Il y a même les coins de ta ville où tu ne passes jamais. Il y a les beaux coins de ta ville que quand tu passes par là, même si c'est pas erreur, tu dis ah moi je peux jamais vivre ici. Depuis que tu m'écoutes, tu es à partir là-bas visiter les maisons jusqu'à tu as dit, pré, prévu que quand j'aurai même 500 000, je vais venir payer ici-là. Je vais m'y vivre dans une maison où je vais payer 250 000 le mois. Oui. Tu as déjà commencé à voir loin. Tes yeux-là commencent déjà à s'ouvrir. Tu prévois avoir le loyer de 250 000 alors que pour l'instant, ton salaire, c'est 250 000. Ça veut dire que tu as la vision. Ça ne leur plaît pas. Attendez, je dois vous parler ce matin. Certains d'entre vous, vous avez quitté certains ex. Les ex là. Et ils vont venir sur votre profil checker. Checker. Parce qu'ils vous épient. Ils vous épient. Hein. Vous, vous comprenez non? Que ce soit famille ticon Que ce soit euh, ex mari Marie ticon Ils guettent. Ah mais je vois que... Tu es parti chez Range Rover pour faire quoi l'autre jour Non, non, je ne vais pas demander le prix des Range Rover parce que voilà, euh, tu vois, non, on m'a dit que c'est 65 000 euros. Hé hey! Non, c'est maintenant la Range Rover que tu veux. Hein? Écoutez, ces gens-là, ils sont en train de poser les questions, ils sont en train de taper votre ventre. Mais ce qui me gagne dans laffaire c'est que malgré tout ce qu'ils font, parce que ça fait des années qu'ils font ça, Non, je suis nue, non, c'est comment. Ma Saint Gana. Je suis nue dans ce bijou. Et ça fait quoi? Je me suis réveillée, j'ai pris ça, j'ai mis sur moi. Bon, continuons. Avant que vous ne puissiez commencer à me détourner. Le truc, c'est que depuis les années qu'ils ont essayé de vous détourner. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as dit l'année passée. Tu es resté, tu as dit que je vais ouvrir la boutique ici. Ah, qui est là-bas? Est-ce que tu as l'argent? Il faut 5 millions pour le fonds de commerce. Il faut, il faut. Tu dis que je vais ouvrir la boutique ici. Six mois plus tard, tu ouvres la boutique. Après, tu restes, tu dis Je vais avoir les succursales. Je vais ouvrir dans trois coins de la ville ici. La personne vient. Oh, en tout cas, tu n'es même pas. Voilà, tout ton argent pas que sur ton business écoutez, on m'a fait ça <rire> Tout ton attention pas que sur ton business voilà, tu te réveilles le matin tu fais comme si je n'existais pas tu vas dire que va chanter Aïcha là-bas comme si je n'existais pas va chanter Aïcha, ne me fais pas ça va chanter ça avec le musc Aïcha Va arrêter de vos bêtises là ouais voilà c'est seulement moi qui fais oui, tu n'as même pas mon temps pas la personne fait que que tu que tu la personne sort de ta vie mm -hmm. un an plus tard la personne te recontacte ou bien la personne tombe sur toi en ville oui je suis en train d'aller vérifier mes magasins euh, j'avais dit que j'avais ouvert trois magasins non oui oui oui j'en ai même quatre maintenant et tu demandes à la personne qu'en qu est-il de toi non non je suis toujours euh, je suis toujours tu vois ma chambre que je louais là, non? <rire> je suis toujours là-bas. <rire> oh. Bonjour, la reine Babette Émiline. Bonjour et bienvenue. Vous savez ce que la personne va essayer de faire à ce moment-là? Que j'ai essayé de descendre la femme si fatiguée. Elle n'est pas tombée. Hey, aigle, j'étais enceinte. Aigle, j'étais enceinte. Jesus. Quand tu rêves de la grossesse, il y a deux options. Soit c'est un nouveau projet, un nouveau business qui va fleurir. Soit c'est vraiment la grossesse qui vient. Ok, Marcel. Je n'ai aucun bijou. Je viens de me réveiller. Donc, du coup, euh, tous mes bijoux sont sur la table là-bas dedans. Bonjour la reine Sarah Christelle Bonjour Comment tu vas ma reine t'envoie plein de cœurs aussi Les cœurs rouges comme mon venu <rire> La personne va se dire Mais Je l'ai insultée Tu ne vas jamais trouver un homme comme moi Tu as trois enfants Tes cinq sont déjà tombés Oh, Moi ils te supporte. Personne ne peut te supporter comme moi Tu m'as dit tout ça Malgré tout ce que tu as dit et que tu m'as abandonné, je me suis démêlé comme ça là. J'ai avancé. Aujourd'hui, cette entreprise que quand je faisais tu étais là, tu me regardais comme ça là. Tu me disais va me faire manger et je faisais ta nourriture, je partais toujours continuer mon business. Hein. Aujourd'hui, j'ai réussi que ça. Je pense même déjà aller ouvrir dans un autre pays. Je pense aller ouvrir dans notre pays. Toi, tu es encore ton petit fonctionnaire là. Tu es toujours avec tes 150 000 au mois. Tu te rappelles à l'époque là, quand tu, tu touchais 150 000, tu, te, tu me faisais souffrir. Hum? Pour me donner 25 000, tu me faisais souffrir. Bonjour les rois et les reines. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. J'ai envie de danser. Il me faut danser le, du jazz aujourd'hui. Louis Armstrong, il est très bon dans le jazz. J'aime beaucoup. Je ne suis pas là pour interpréter les rêves ce matin. Vous avez compris. Voilà. Du Frank Sinatra, ça, ce serait bien. Ok, sortons du jazz. N'est-ce pas, voilà la personne qui tombe sur toi. Vous savez ce que la personne va faire. La personne va te rappeler tes erreurs. Tu vois, quand il était avec toi, quand tu étais encore, quand tu valais seulement 50 000 francs le mois. Hein? Merci beaucoup, la reine Nathalie. Monsieur Télésphore, je vais venir en Guinée au quotidien, un de ces quatre. Je vais venir. Parce que je n'ai pas beaucoup de gens de Guinée et de qui me contactent. Mais je, je vais considérer. Quand tu valais 50 000. Et que tu avais seulement ton rêve. Tu rêvais seulement. La personne t'a insulté. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous n'osez même pas dire vos rêves. Vous n'osez pas dire vos rêves. Avec... Donc, à, à vos partenaires parce que tu sais que dès que tu vas te dire c'est les injures on va prendre tes rêves on va utiliser ça contre toi demain écoutez les rêves se réalisent à tell you je parlais hier avec une d'entre vous là une reine comme ça et là elle me dit elle me racontait son histoire Et elle me dit que la raison pour laquelle elle, elle elle saute tellement dans ce que je dis c'est que une nuit elle s'est assise sur youtube elle est allée dans toutes mes vidéos elle a regardé jusqu'à depuis 2016 elle dit que tu peux voir mon évolution en 2016, tu étais comme ça. 2017, tu étais comme ça. 2018, tu étais comme ça. 2019, tu étais comme ça. 2020, tu étais comme ça. 2021, tu étais comme ça. 2022. Ce qu'on voit en 2022, c'est le résultat de ce que tu as vu. C'est le résultat de ce que tu as vu depuis. Et beaucoup d'entre vous, quand vous avez vu, on vous a traité de fou et de folle. Vous devez partir sur ma chaîne YouTube parce que je vais commencer à faire des lives chaque soir sur YouTube. Euh, comme ça, ceux qui sont, euh, qui sont abonnés sur YouTube, vous pouvez, il, y a, il y a un système maintenant par lequel vous pouvez envoyer de l'argent. Vous pouvez me faire des dons pendant que je parle sur YouTube. Donc, je vais commencer à faire beaucoup de lives sur YouTube. Et je vais intensifier les séances de lecture, interprétation de rêves, lecture de ceci. Je ferai un peu plus ça. Je suis en train de mettre le décor Pour me poser vraiment Pour faire ces choses-là Donc Vous allez vous rendre compte que Vous êtes la seule personne à croire en vous Mais ne vous inquiétez pas Vous n'avez pas besoin de deux personnes You don't need two people Moi je dis toujours Au lieu d'être mal accompagné putain, Je suis seule dans mon film Et je peux vous dire Je ne peux, peux pas compter le nombre de fois J'étais seule dans mon film Seule dans mon film Quelqu'un t'abandonne comme ça, il te laisse, il laisse la maison, il ne paye pas le loyer, il part, comme parlant. Tu restes comme ça, tu l'appelles, même il ne décroche plus. C'est quatre mois plus tard qu'on te dit qu'on l'a vu dans une autre ville. Tu as le avec les enfants, parti. Tu restes comme ça, là, tu dis que je commence, comment Je commence en haut, je commence en bas, ou je commence au milieu, je fais comment te voilà tu dans, dans ce trou là le, tu, tu vois quand tu es tombé ce que tu as touché le bas hein, il n'y a plus le bas du bas comme on dit le beau des beaux il n'y a pas le bas du bas oh. quand tu es en bas c'est bas bas c'est bas bas c'est bas il n'y a plus le bas du bas c'est sais qu'il y a le beau des beaux mais il n'y a pas le bas du bas donc quand tu touches là maintenant je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez vous êtes dans le bas et vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas descendre plus bas que là où vous êtes. Tu es l'actrice de ton film. Tu es l'acteur de ton film. Il n'y a que toi. Télésphore, je fais des consultations à distance. Même ceux qui sont au Cameroun, je vais vous consulter à distance. Je vais vous consulter à distance. Alors allez arrêter votre truc et il doit te voir, il doit te voir. Ne me, vous n'allez pas me figer dans un pays, c'est quoi Ne me figez pas quelque part. Quand tu es dans le bas, un des avantages, tu peux gérer l'énergie qui est autour de toi. Je fais mon sel, je fais mon don, je fais ceci, je fais cela. Je me lève le matin, je mets la vision de ce que je veux faire. Et certains d'entre vous, tu as 40 ans, 49 ans, je veux le marier, je veux le marier, tu es folle. Tu n'as pas un terrain, tu n'as plus une maison que tu as construite, tu n'as rien, tu n'as aucune source de revenu, tu chiches l'homme de quoi. Hop. Je veux me marier. J'ai 45 ans. Il faut que je... Regarde. Ouais. Parfois, il veut comme ça, il dit que je vais maintenant vous consulter avec le bâton. Ça ne va pas te chicoter un peu bien. C'est un autre, vous ne vous a pas foutu dans votre vie. Vous, vous ne vous foutez pas. Voilà le jour que c'est levé. Tu ne connais même pas ce que tu vas manger aujourd'hui. Tu es là comme un chien affamé. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui Mais vous êtes folle. Vous êtes folle. Quand une femme a ses moyens, mettez les têtes de moi. C'est bien, pas ceci. Bonjour, mes ennemis. J'ai oublié de vous saluer. aujourd'hui. C'est pour ça. Ouais, mes ennemis. Bonjour mes ennemis, comment vous allez Vous avez bien dormi Vous savez que je, je dois triompher en votre, en votre présence, donc c'est bien quand vous êtes arrivé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous. La file d'attente des ennemis est très longue. Dans la salle -là, je ne sais pas si vous avez trouvé la, la place là-bas. Vraiment. Mais asseyez-vous quand même. Ok, continuons. Tu restes là, tu es aussi là comme ça. Et ma... que ça. est-ce que c'est lui Tu es au téléphone trois heures de temps à la fin, ce n'est pas concluant. Ma, ma, ma, ma chérie, tu es folle, tu es bête, ou bien tu es conne, ou bien. C'est quoi ton problème? Quand tu as l'argent, Mami, capou. Capou. Pardon. Regarde mes dents. Pardon. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, l'argent est bien. Quand tu as l'agent, tu ne considères plus n'importe quel dragueur. <rire> Prêche Jocelyne, j'aime prêcher comme ça, ça me plaît, j'ai envie de sauter. <rire> Avant qu'un homme vienne commencer à te dire que, que euh, euh, je veux te... <rire> je vous ai dit que je voulais faire l'agence de... Hmm, Je vais faire l'agence des escort boys Voilà Parce que Il y a beaucoup de femmes qui Elles ont leur agent, mais elles ne connaissent même pas Où elles vont aller pour trouver Si elles veulent le, le, un homme pour la soirée Ou bien pour la semaine Tu vois. Tu vas aller à Dubaï, tu vas aller faire le habibi Tu as besoin d'un Joe qui va t'accompagner à Dubaï <rire> J'ai les idées Moi j'ai l'esprit trop, trop ouvert Continuons quand tu, quand tu as ton agent, premièrement, ça réduit... Les, ça, tu vois, ça évite les choses que, wow, j'ai payé ton loyer. Je viens chez toi dormir quand Non, parce que tu as sorti... Quand tu vas parler même de loyer, là, quand tu vas lui dire la somme, que mon père, est-ce que tu as 400 000 francs que tu veux Mon loyer, c'est 400 000. R. Il va dire, excuse-moi, je me suis trompé de porte. J'arrive. Bye. <rire> Oh, Seigneur. <rire> oh, ma mamie, oh, Sugar le Seigneur. Je te lève le matin comme ça. Je vais aller manger sur le toit de l'endroit là. Petit déjeuner, 150 euros. Ou bien en France, c'est pas peut-être 30-40 000 même. Je pense que dans les villes, les, plus, les déjeuners les plus chers dans les grands hôtels, c'est peut-être dans les quoi En Côte d'Ivoire, un truc là-bas. Euh, Sophitel, c'était quoi 30 000 francs le petit déjeuner. Tu te lèves, tu dis chauffeur. Il arrive, là, tu, tu prends 30 000, tu claques. Puff, à midi, tu dis, bon, il faut que je parte de me manger à 70 000 quelque part là. Le salaire de, mensuel de quelqu'un, tu portes, tu parles tu places. Donc, la, Après, la fin de journée, tu as mangé 200 000. Bon, maintenant, après, tu as que tu veux faire un peu de shopping. L'argent est sucré. L'argent est bien. Vous me comprenez, non L'argent est bien. L'argent est bien. Il y a un niveau que quand tu es là pour te draguer, je suis arrivé une fois dans un resto. Je crois que Quand j'étais en Côte d'Ivoire, un monsieur assis et sa femme, ils sont en train de manger. L'enfant vient me voir, le bébé fait, hé bébé, je le porte un peu. Je crois que le, le bébé l'a devait aimer les belles filles brunes. En partant, le, le monsieur paye ma note. Il dit à la caissière, je paye sa facture et il laisse son numéro de téléphone. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, voilà les bonnes stratégies. Tu peux arriver même quelque part. Il y a une autre qui était venue de France, elle me dit, elle arrive à l'aéroport. L'autre lui a acheté les lunettes Gucci pour la draguer. Il dit, mamie, prends tout ce que tu veux dans le magasin ici. Si. Il fait comme ça, non. Tu prends un truc peut-être, supposons de 200 euros. Il paye. Tu peux parler, ta part même. 500 euros. Tu déposes, tu payes. Il va te regarder comme ça, là. Si la fille s'y peut sortir, c'est un a lâcher sa chose à elle-même. Nobismo small girl. be small girl. Vous m'écoutez, non hmm. Aïe, on vous a trop simplifié. Yé, yeah. Aigle, ne dis pas que c'est moi qui t'ai fait mettre ton copain de haut. Eh. Pardon, tu peux te dire comme ça, les, les hommes du direct, ils croient que je vais vous, vous chasser vos hommes de la maison. Pardon Bon, si tu l'as mis dehors, ça veut dire qu'il vivait chez toi. Bon. Bon. Peut-être que je te l'accorde. Aïe. <rire> ah yeah. Si tu l'as mis dehors, ça veut dire qu'il vivait chez toi. <rire> oh my God. <rire> Seigneur. Ces personnes vont vouloir. Et quand tu le mets même dehors comme ça, puisqu'il connaît tes faiblesses, le tout, c'est que quand tu sors avec quelqu'un, tu dois être, ton cœur doit être stérilisé. Tu vois, non? Tu, sté tu javelises, tu stérilises, tu fais bouillir dans l'eau, même cinq heures de temps. Si bien qu'on fait n'importe quoi, tu m'as mis le formol sur ça, que c'est déjà mort. Que c'est déjà mort. Parce que, comme il connaît qu'il ne peut pas te toucher avec la jambe. Parce que la première chose qu'un homme fait quand tu, il veut te refuser, il veut te faire mal. Si c'est lui qui te donne l'argent. Une femme est venue hier pour que je la lave. Elle me dit, elle a, ça fait 15 ans qu'elle avait un homme. Oh, les femmes, belles, brunes, avec les formes, les seins, les vaisseaux. J'ai dit, hey, les femmes, vous ne connaissez pas ce que vous avez. Ça fait 15 ans qu'elle avait le monsieur. Ils ont trois enfants. Quand elle était enceinte du premier, le monsieur est parti marier une autre femme de haut. Il ne l'a pas épousée, elle est. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas épousée partie d'oté, épouser une femme, elle a seulement entendu dans les coulisses. Comme ça, se retrouve comme ça, là, comme pian. Elle se retrouve dans la polygamie, non. Et elle l'a même pas épousé, alors qu'elle était là avant l'autre. Bon. Non, elle c'est bien. Comme je vais chez toi, là, c'est bon. Deuxième enfant, il peut encore faire le mariage avec une autre. Donc, elle est troisième femme. elle est troisième femme. Alors que elle était là avant les autres. Et je lui demande qu'aujourd'hui, tu as une activité Je vous ai dit que vous devez avoir des activités, pas une des activités. Non, madame me dit je n'ai rien. J'avais commencé un business une fois, je faisais venir des mamies du Cameroun pour vendre. Je faisais venir la nourriture du Cameroun, Tu as arrêté pourquoi parce que j'ai fait, mais après, j'ai encore pris l'argent. Elle est dans une maison que lui, il a construit. Elle, elle a fait quelques finitions. Le terrain appartient au monsieur. Il n'a pas mis sous le nom de ses enfants à elle. Donc, hey, j'ai dit qu'à la femme, c'est où tu es bête, où tu es bête, ticone, où tu es quoi, là-haut. Hey. Yeah. Elle commence son commerce, elle prend encore son propre argent. Elle n'a pas fini la maison du monsieur dans laquelle elle vit. Et elle sait que de tout, à tout moment, s'il meurt aujourd'hui, on la sort de la maison L'homme la meurt, on, on lui dit « sort » et elle sort. J'ai dit « ma chérie, j'ai l'insulté, je, je vous insulte. » Ça n'a pas pété chiffre même. Ah. Que non, quand on a des problèmes, il coupe tous les vivres, il ne me donne plus l'argent. Il peut parfois faire trois mois, il ne donne plus l'argent, il ne dort plus chez moi. « Ma famille, à chatarabakassa. » Vous voulez me faire parler en langue là? Oh! <rire> si c'est l'envoûtement, hein. si c'est l'enforcément, hein. si c'est l'encroît là Oh putain. Non. Pourquoi tu ne reprends plus l'activité? Pourquoi tu vas lancer une autre activité? Va lancer une autre activité. Ariane, c'est l'argent qui te guette. Tu rêves que tu es en couple avec un, avec un président? tu as une notion de riche ma chérie, Bon, une notion bloquée bien sûr, je dis à la femme première des choses un homme que quand il est fâché avec toi il te coupe l'argent ma chérie tu dois être sage il ne doit pas connaître tes sources de revenus donc tout argent qui est dans ta, main, dans ta poche il ne doit même pas savoir Cherche le terrain que tu peux acheter. Commence à construire sur ce terrain-là. Ton activité que tu commences là, ne fais plus jamais l'erreur de prendre le bénéfice de ton activité. Tu peux mettre sur sa maison. Que tu es folle. Au oh, poids. Oh. Là, je suis de regarder la fiancée. Elle voulait la fouetter. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire sur elle. Yes. Garde, il faut quand même qu'on ne me voit pas, on me parle au téléphone. Arrêtez de vouloir me voir. Arrêtez. Même ceux qui sont au Cameroun, je vous consulte au téléphone. Tu arrives, tu entres dans ma salle de consultation. On fait l'appel vidéo, je te parle. Tu as compris. Mais ne devenez pas folle à ce point. Ne devenez pas bête à ce point. Si tu te lèves comme ça, chaque jour, tu n'as plus une activité qui va faire que 100 francs, 500, 10 000, 20 000, 50 000, 300 000 entre dans ta poche. Tu es en retard. Même si c'est les beignets que tu dois faire, tu déposes devant la maison. Tu sais qu'à la fin de la journée, j'ai 5 5000 francs dans ma poche. Il y a certains hommes que quand, quand tu commences, vraiment, je, je, je n'indexe pas moi les hommes, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est que les idées qui viennent dans ma tête, c'est que dans ce sens-là. Quand tu il, il est là, il paye bien les choses à la maison. Bonjour, bonjour, Lisette. Il paye les choses à la maison. Quand il voit, tu commences une petite activité. J'ai un fils là une fois. J'ai même régné le fils là depuis longtemps. Je prends même le frigo, je donne à sa femme à la maison. Il veut dans une chambre à elle. Je dis paye l'eau glacée, tu mets dans le frigo. Dans votre quartier, quand les gens vont venir euh, Prendre le... le, le, le payer l'eau, non Elle a fait un peu son eau Après, elle a un peu d'argent Elle a commencé à faire le bouillon pour vendre au quartier Le gars a arrêté de rationner à la maison Parce Que ma femme travaille déjà Hop Il arrête de rationner Il dit, mais mon frère, tu es fou Il a fait comme pian pian, Le frigo là, c'est gâté, non tout ça c'est gâté non j'ai dit c'est bon je ne donne même plus rien je ne donne plus rien mais c'est donc quand il voit tu fais une petite activité comme ça là nous il te laisse maintenant toutes les charges de la maison ma chérie si tu vends tu gagnes 10 000 dis lui que tu as eu 2500 ne donnez pas les montants de vos réunions Tu fais quatre réunions, dis-lui que tu fais demi-réunion quelque part. <rire> il complète même encore le demi-nom là. Oui. Dis que j'ai un demi-nom quelque part là-bas. Ouais, complète même le demi-nom sinon. Oui, il complète, tu fais un nom. Mm -hmm. Les autres trois réunions là, tu fais comme pian pian, du jonglage. c'est vrai qu'on a le couple, la raison pour laquelle les femmes parce que j'ai investi toutes mes années dans le mariage j'ai investi, j'ai, j'ai maintenant il, il mangent j'avais une autre femme non ma chérie, tu as été bête, c'est tout tu as été bête ok, maintenant que tu te rends compte, tu as encore tes deux mains et tes deux pieds même si tu as seulement une main et zéro pied première, première chose établis des sources de revenus il y a quelque chose que tu sais faire même si c'est la nourriture que tu sais vendre je commence toujours par la base, parce que moi j'ai des gens qui vont souvent venir dans mon, dans, dans, dans mon bureau vous allez venir, si quelqu'un avec moi deux jours tu vas voir le, le, le genre d'argent que je roule tu vas commencer à dire ah, elle a l'argent tu vas commencer, non j'ai dit non, non, non non. rentrez voir dans mon passé rentrez voir dans mon passé j'ai eu les périodes où j'étais en France j'ai vendu les croquettes j'ai coupé les croquettes avec mes mains comme ça pendant 5 heures de temps par jour ceux qui sont à Reims, qui me suivent, Reims de France, je vendais les croquettes à Reims. Je portais comme ça la Birmingham, je portais les croquettes. Je pars dans le bus. Je fais une heure et demie pour arriver à Coventry. Birmingham, Coventry, c'est une heure et demie. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer le. le, le, le. Parce qu'il y avait le train. Le train, c'était. Ou le train pour. C'était 15 pounds. Le bus c'était 50 pour aller, 1,50% pour l'entrée. Maintenant, je crois que c'est deux pounds. Je m'assois dans le bus une heure et demie. Pour arriver à Coventry. Donc, plusieurs fois dans ma vie, j'ai commencé en bas. En bas. Je fais les croquettes au j'ai fait une semaine, deux semaines, trois semaines. L'argent que je prends là, je remets encore dans les croquettes là. L'argent que je prends, je remets encore dedans. Tu vas voir mon business en deux semaines que ça a J'ai une augmentation même de, de 300%. C'est possible arrêter vos excuses bizarres, vos excuses à la con là. Tu connais faire les boulettes. Fais les boulettes avec le pain que tu déposes devant la maison, que tu vas. Parce que je suis consciente que vous la coupe qui m'écoutez, vous avez tous les tous les tous les niveaux de vie m'écoute. J'ai des femmes que vous n'avez même pas 5 000 francs par jour. J'ai des femmes que vous avez 500 000 par jour. J'ai des femmes que.. Je, je dis que. Bonjour le Tarsiana. Depuis Ndjamena. J'ai le roi Feuillot. Un de mes fils aussi qui est en N'Djamena. Pour moi, Ndjamena, c'est tout comme s'il n'y a pas le business là-bas. C'est pour ça que depuis, vous ne m'avez pas encore vu. Bon, Tu prends l'argent que tu as produit là, tu mets, tu remets dedans, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Si c'est que tu as besoin de faire les vidéos et que tu as besoin d'un bon appareil photo, décide-toi. Depuis que je t'ai demandé... Mon du visa, ça veut dire quoi? Marie aimée, pardon, écrit encore bien. Bonjour Julie. Donc, je vous expliquais sur l'argent. Tu as le premier argent. Tu ne le manges pas. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu dois voir ce que tu veux faire dans deux mois, dans six mois cest as dit aujourd'hui j'ai peut-être 3000 francs par jour si je passe 5 jours à vendre 5 fois 3 ça fait 15000 les 15000 là au lieu de, de, de fabriquer la marchandise de 10 000 par jour je reprends les 15000 là j'injecte dans le business je monte à 20 000 par jour après si possible je prends même les petits gars au quartier je les envoie maintenant au lieu que ce soit moi qui parte livrer la marchandise c'est maintenant les enfants je dis, peut-être, te prends petit. Tu me, tu, tu me vends. Au lieu de pas que moi, je pas te vendre, euh, j'ai pour bénéfice de la journée 10 000. Je prends trois petits garçons. J'ai dû augmenter la marchandise. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je prends trois petits. Je les paye par jour 3, 3 000. Les 10 000 qui vont me rapporter, je leur donne 3 000. Je gagne 7 000. Les 7 000 de bénéfice que je prends, je ne mange pas. Bonjour, la reine Rolande. Je ne mange pas. 7000 fois 3, ça fait 21 000 par jour. Alors qu'au départ, j'étais à 10 000 par jour. Et ça prenait mon temps. Quand j'envoie les enfants là pour aller vendre, j'ai le temps à la maison pour, faire, pour créer encore notre business. Vous devez être intelligente. Oh Quand il n'y a pas de ça, j'ai envie de vous gifler même souvent. Je veux taper votre tête pour que ça souffre. Tu prends l'argent là qu'ils apportent, tu gardes. Une partie, tu gardes. Et la nutrition ne trompe pas. Quand tu fais dans la nourriture, ça ne trompe pas. Ils you de know lie. Tu reprends les 7 mille qu'ils te donnent chaque jour là. Tu dis, décide maintenant quoi. Okay. Soit tu décides d'agrandir encore le business. Tu peux rester sur une seule activité. Tu agrandis seulement. Maintenant, je vais acheter les machines qui vont vous permettre de fabriquer plus rapidement. Au lieu de prendre le... le, le tout le temps, je fais avec mes mains. Mes mains. J'achète la machine. La machine peut-être coûte 100 000. Au bout de deux semaines... Je peux acheter une machine. Une machine, ça veut dire que je produis plus. Je vends plus. Maintenant, j'approche les supermarchés. Je propose mes produits. J'ai les gars qui vendent de dehors. J'ai le supermarché. Je peux aussi mettre maintenant sur Facebook, puisque je peux produire assez. Donc, même si j'ai 100 commandes par jour, je peux te fournir les 100 commandes. Voilà comment tu as devenir petit à petit. Tu toi te voir il y a 3 mois. Tu étais petit. Parce que vous, quelqu'un vous dit que tu te laves avec le sel là. Quand tu te laves avec le sel, ça ouvre tes te, te, idées. Ça fait que quand tu touches quelque chose, ça marche. Maintenant, quand ça marche, tu dois avoir l'intelligence sur ça. L'intelligence, ce n'est pas qu'on dit que oh, les bamdikés sont intelligents. Non. C'est qu'on a développé la capacité à être focus. On ne mange pas l'argent n'importe comment. Moi, mon agent, je l l argent, je l'investis. L'argent, c'est pour investir. On ne mange pas l'argent n'importe comment. Quand quelqu'un vient dans ma vie... Si tu es dragueur, ticone, décepticone, exticone, famille ticone, enfant ticone, je te dis toujours, tout ce qui sort de mon business, je le réinvestis dans ce même business. Quand tu arrives quelque part, tu veux prendre le local, il te faut prendre... Tu dois payer le loyer, tu dois aménager, tu dois payer la marchandise pour mettre là-bas. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas encore de réunion qui peut vous donner l'argent. Vous n'avez pas encore de... de de banque qui peuvent vous donner l'argent Ma chérie Je crois que je dois faire un livre là-dessus Parce que j'en ai fait une série de livres Je dois faire un livre Mais vraiment je veux faire un petit bouclet Tout petit comme ça Tu n'as pas besoin pas Ce n'est pas sorcier. Parce que généralement ton premier agent Tu prends, tu vas donner à B B fait quoi avec B va manger non Premier agent tu prends Tu vas acheter le sac avec Tu vas faire quoi avec le sac Premier agent tu prends Tu pas peux... Non focus, comme DJ Khaled dit, focus, I have to maneuver the jungle, yeah, I'm a king. Les cinq premières années, tout ce que vous devez faire, réinvestir, réinvestir, j'ai besoin du téléphone, ok. Le petit téléphone que j'aime maintenant, là, il me faut le téléphone Android, parce qu'avec le téléphone Android, je peux faire publication, je peux vendre maintenant en ligne décide que chaque semaine je mets ça je mets 10 000 de côté 4 5 6 au bout de la troisième semaine tu vas maintenant mettre que 15 000 de côté parce que l'argent appelle l'argent quand tu as l'argent dans ta poche l'argent là va appeler plus d'argent après tu pas acheter des fonds peut-être de 60 000 comment ça veut dire 60 000 tu te lèves le matin ce n'est pas pour faire les statuts pour mettre que voyez moi je suis belle on fait quoi avec on fait quoi avec Tu prends le téléphone tu filmes les produits on check ton statut tu as posté 50 photos le jour là les 50 photos là c'est que les c'est que les, les, les produits que tu vends tu te mets sur le téléphone b va te parler le matin non b j'ai pas le temps je suis occupé je dois relancer mes clientes je dois relancer mes clientes te voilà sur le téléphone bonjour madame oui vous voulez oui oui on oui, on vous donne combien de vous aussi vous prendre pour votre soeur tu parles pourquoi la bonne charge Dès que la cliente la donne la pum, tu pointage, tu déposes dans la poche. Pointage, tu le déposes dans la poche. Après, tu comptes ton argent le soir. J'aime garder mon argent sur moi souvent. Tu déposes le son, ça, tu verses ça sur le lit, comme ça, tu regardes aussi. Tu yes. Après, tu dis que, ok, si ça continue comme ça dans une semaine, j'aurais déjà, au lieu d'avoir 25 000, j'aurais 150 000. Hmm. intéressant d'accord, avec 150 000 maintenant je peux aménager l'espace, si le maçon m'avait dit qu'il me fallait 50 000 pour fermer les bonnes chaises comme ça quand les gens viennent pour manger il ne pleut plus sur eux, tout ça tu vas améliorer ton business alors tu dans ton local 5 ans plus tard c'est la même chose tu arranges la peinture tu arranges les chaises, tu achètes un parasol au départ tu achètes un par parasol de 5000 quand ça s'améliore, tu parles par rapport parasol de 30 000 après tu fais les tolls, tu toles l'endroit Ouais que je vous donne mes petits secrets. C'est pas sorcier. Devenir riche. Il n'y a pas la sorcellerie tout ça. Mmh. Le fournisseur c'est qui tu prenais tout le temps. <coughs> tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Tu vends. Après, je dis que mais je peux aussi aller moi m'acheter ça en Chine. Ok, pour le visa pour aller en Chine, il faut combien? Tu te renseignes. <coughs> Pour faire les papiers, tous les papiers, il faut 800 000, d'accord. Euh, billet d'avion, logement, peut-être 1 million, tout ça là, d'accord. Ça veut dire que si tu as 2 millions, et puis tu as encore, encore 2 millions pour la marchandise. Te voilà maintenant, tout ton objectif. Parce que tu sais que si tu rentres avec 2 millions de marchandises, et tu arrives sur super, tu te fais les contacts. Ce qui fait que les prochaines fois, tu n'as pas besoin de voyager encore. Tout ton objectif, c'est que j'ai 4 millions, je sens que je pars en Chine. Et écoutez... Quand tu suis ce que je te dis là, aucun argent n'est perdu. Même si tu pars en Chine, la marchandise que tu prends là-bas, tu reviens avec, tu ne vends pas comme tu voulais. Tu as appris et aussi tu as euh, écouté ce que l'esprit te disait. Quand l'esprit te conduit, parfois l'esprit te conduit dans une direction et ça ne va pas porter les fruits immédiatement. J'ai des investissements que j'ai fait, même jusqu'aujourd'hui je j'ai souvent les investissements que je fais. Je peux parfois tomber sur un truc comme ça. Là, je vois cinq produits. Les cinq produits me coûtent 500 francs CFA. J'achète. Je reviens avec. Deux de ces produits-là, je vends à 10 000. Tout, la, tout le stock sort. Trois des produits-là, je vends peut-être 10 Ça reste. Je n'ai pas perdu. Hein. Je n'ai pas perdu. J'ai appris. J'ai agi. Et à chaque fois que vous apprenez, dites-vous toujours, même si le gars mis m'a escroqué, qu'est-ce que j'ai retenu Qu'est-ce que j'ai appris? Après ça le lendemain, tu focalises ton énergie. Il nous faut de l'argent encore. D'accord. Le canal s'est déjà fermé. Ça c'est fermé. D'accord, il reste ça. Je centre ici. Voilà, allez, il me faut, il me faut, il me faut. C'est comme ça. Dès que tu as l'argent pour centrer en Chine, tu te lances. Tu cherches quelqu'un, que tu laisses dans ton magasin au Cameroun. Tu pars. Tu si sais c'est -tu qui tu pars. Tu peux arriver sur place, quelqu'un te montre le business des téléphones. Tu as même un petit 1 million là-bas le, le temps là. Au lieu d'acheter seulement tes habits, tu achètes maintenant les téléphones même. Tu rentres, tu fais un coin dans ta boutique où tu vends les téléphones. Tu vendais les beignets, ça fait quelques temps. Hein. Ça fait six mois tu vendais les beignets. Aujourd'hui, tu es parti en Chine jusqu'à tu es revenu. Tu crois qu'après deux voyages en Chine, tu auras encore le même chiffre d'affaires? Tu crois qu'après avoir deux fait deux tours en Chine, tu auras le même chiffre d'affaires Moi, je t'ai dit que non. Moi, il te dit non. Tu es toujours dans les faux problèmes. Oh, tu m'as dit que... Tu avais dit que je l'ai dit que... Je l'ai dit que... Oh, dis que... Le gars, non. Je veux vendre, je veux vendre mes produits. Je suis sur mon téléphone, c'est qu'elle parle, c'est quelque chose qui va vous aider. Après, ça va m'aider. Donc, vous allez voir que quand ces gens-là vont venir pour vous décourager, il n'y aura même plus l'espace. Parce qu'ils vont parler, ça va tomber dans les oreilles qui sont sourdes. Je n'ai plus... Non, il n'y a plus l'espace. Je ne, je ne t'entends plus. Je suis trop occupée. Je dois gérer le conteneur qui arrive bientôt. Oui, je dois avoir de la marchandise. Et puis, je dois aller voir le banquier parce qu'on doit finaliser ça. Tu n'as pas le temps. Tu te à la maison, il est 22 heures. Tu te couches, tu dois dors, 4 tu es debout. Tu n'as pas le temps pour faire les problèmes. B veut même faire les problèmes. Tu dis que B il train de s'engueuler avec toi, tu es en dormir. Parce que tu es fatigué. Je vous souhaite une très belle journée Si vous n'agissez pas sur les idées que vous recevez Personne ne va le faire pour vous Si vous n'agissez pas sur les idées que vous recevez Personne ne le fera pour vous le volume est bon, non. Ce n'est pas moi qui vais venir faire pour vous. Parce que je suis en faire ma part. Ce n'est pas B qui va venir faire. Parce que B lui-même, il est en train de faire sa part. Ok? Et il y a un niveau où tu ne souffres plus. Même dans ta tête, tu ne stresses plus. Tu sais que demain, j'aurai l'âme. Après demain, j'aurai l'âme. J'aurai encore l'âme. Tu es sûr que, tu es sûr que, parce que tu as développé le mental. Ton mental est devenu un mental d'acier. Tout le monde te quitte, tu dis pas t'es. Je ne pas où tu le dis. C'est maintenant que mes employés ont compris. Mes employés, j'ai passé presque deux ans. Chaque trois mois, je renvoie, parfois même chaque mois, je renvoie les employés. Quand ils viennent faire un peu qu'un i, je leur dis qu'aucun de vous n'est indispensable dans mon entreprise. Parce que tout ce que vous faites là, il y a là, trois mois, c'est moi qui faisais. Tout ce que vous faites, je faisais ça seul. Je gérais Facebook, je gérais YouTube, je gérais WhatsApp. Je passais faire la marchandise, je faisais les colis, je faisais des, je faisais ça seul. Donc venez passer le ça, faites votre côté Souvent quelqu'un va venir va croire que sans moi il ne peut rien faire. sans toi. Essaye de partir, tu vois. Try. Essaye de partir, tu vas voir non. Essaye non. Même vous là, après vous, vous ne me suivez plus, vous arrêtez de me suivre, ne me suivez plus, je, je, je n'ai pas dit que je suis l'essence, parce qu'on n'est pas nés ensemble. Il y en a qui entrent dans ma vie, après vous croyez que non, comme vous êtes dans ma vie là, vous avez devenu votre esclave. Non, je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je donne les conseils, celui qui veut écouter, l'écoute écoute. Celui qui veut pas écouter, il laisse. Parce qu'on ne force pas un adulte. On ne force pas un adulte pour ton propre bien. C'est quand tu étais petit que ta mère t'arrêtait, te forçait et mettait le remède dans ta bouche. Tu es à grand. Ne bois pas, tu as compris. Ne bois pas. Ton ventre va te faire mal. Ne bois pas, tu vas souffrir. C'est ton corps qui vient qu mal, non? <rire> oh, la vie, si Dieu a tellement bien fait la vie. Dieu a bien fait la vie. Tu avais un nom, peut-être, tu lui dis, voilà, mettons ça en place pour pouvoir avoir l'argent. Faisons comme ça. Il refuse. Tout doit avec les femmes. Tout doit avec les femmes. Tu fais un petit truc, tu achètes la voiture. Il avait ta voiture là. Il dit, hey, j'ai la voiture. a? La voiture là, c'est rien. Viens, on walk encore, on achète même quatre voitures. Viens au walk. Comme il croit qu'il maîtrise, il est orgueilleux. Il connaît. Tu le laisses partir, non Donne lui trois semaines dehors, donne lui trois semaines, il va t'appeler, il va tout te, te promettre. Bé, je t'aime. Tu m'aimes. » Dis que tu n'as plus l'argent. Dis que l'argent est fini. « Bé, je t'aime. Tu aimes quoi sur moi <rire> ?» Moi, je suis trop cru, franchement. Que Seigneur me pardonne. Moi, je suis pardonné. Bon, c'est une très belle journée.